Euh, euh. Euh, qui a vu le match Je répète ma question. Qui a vu le match si t'as vu le match, je te demande de te manifester au nom de Strasbourg. Parce que là, je suis à Strasbourg, les murs sont fins dans cet hôtel. Donc là, si je commence à crier, on va me faire dormir dehors. Donc, si t'as vu le match, je te demande de te manifester surtout, surtout ceux qui étaient dans le dernier live et qui m'ont prédit la défaite du Paris Saint-Germain. Où es-tu Où étais-tu Manifeste-toi, je vais t'entendre tout de suite. Allez, envoyez des likes. Avant que je commence ma prestation, je veux un maximum de likes, un maximum d'étoiles, sinon je dis rien. Là, il y a écrit zéro étoile. Je vais rester sur qui dit le match, qui a vu le match, tant que j'ai pas des étoiles qui commencent à arriver. Voilà. Aujourd'hui, je fais la grève. Il y a des likes, c'est bien. Envoyez des likes, c'est ça. Là, vous, je vous, vous, là, je sens l'émotion. Là. là, je sens les gens qui veulent voir que ça va Péter, on va me, on va me licencier de l'hôtel ici. Oh, les likes, envoyez des likes. Oh, les jaloux, c'est débriefer pour vous. Bon. Alors, nous allons débriefer ensemble la victoire. T'as entendu neuf confrontations en Coupe d'Europe contre la Juventus de tirer la première victoire ce soir. Nous allons débriefer la victoire du Paris Saint-Germain. 2 à 1 face à la G22, la vieille dame, hein, Alors, ça fait, c'était la galère quand même un peu des fois, hein, au forceps, mais c'est, tu sais, c'est ça que j'aime, le football, ça se joue à deux équipes, tu joues pas tout seul, mais si t'as regardé le début du match, oh putain, on était tout seul, oh, la juve est tombée sur un entrepreneur dans le BTP, qui, qui a raflé le marché de la reconstruction de Notre-Dame de Paris de la Vieille Dame, quoi. Non, frère, ils ont pas vu le ballon. Mais ils ont vu le flou. Je sais pas s'ils avaient mangé des pâtes à la carbonara avant de venir. Mais frère, oh la juve a dit, euh, bon, on va quand même respecter le Paris Saint-Germain. -Saint mais, mais, mais, mais, mais une, une, une maîtrise du ballon. Comme si nous étions en train de passer le BEP. Alors qu'on avait le niveau d'un doctorat en sciences politiques. Nous étions dans le, dans le déferlement de la parole. Le ballon qui va là-bas. le Même même Kipembe, frère. Kipembe qui est souvent le mauvais élève en termes techniques. Même si on sait qu'il a des capacités. Mais là, frère, c'était Ronald Lilliot dans les premières minutes. Pendant des 15 premières minutes, frère. Mais tout le monde avait avec du jus d'orange pressé, innocent sur le pied. C'était nous C'était nous, frérot Et à la sixième minute... Neymar Neymar, des fois, avant de... D'affronter des gens, renseigne-toi sur, sur leur famille. Essaie de savoir s'ils ne sont pas en instance de divorce, ou si à la maison ça va bien. Est-ce que les, les, leurs enfants ont fait une bonne rentrée Est-ce qu'ils sont pas fâchés contre papa, parce que contre la Fiorentina c'était la galère et tout Pourquoi tu fais ça, les Pourquoi tu demandes pas Tu as fait de louches Oh, tu as fait une louche. Je sais pas si, à cause de toi, ils ont eu un strabisme pendant 5 minutes, mais t'as fait une louche, frère. C'est-à-dire que, ils étaient chez l'ophtalmo, Massile de Guiliri, Guiliguili, leur entraîneur Guili, Pendant que t'as fait la louche, il y a un loup qui est venu. Pour lui faire réciter l'alphabet à 15 mètres, t'as fait un 1-2 avec un petit explique en fait. Donc on est dans une maîtrise totale. Sixième minute. Mbappé côté gauche. Il lui fait la spéciale, le 1-2. Donc nous, on sait qu'il va faire 1-2. Donc tout le monde essaye de suivre Mbappé, mais on voit Neymar, il ne passe pas la balle. Alors il. Mbappé passe dans le, le dos des défenseurs et Neymar fait une louche comme s'il était en train de préparer Guignon à la Brésilienne. On était dans la Ratatouille. On était émus. de louche, frère. Mais, mais à cause de toi, il y, y a des maris qui vont... Tu va devoir dormir sur le canapé, les marques. Tu fais pas ça à la télé. Premier match, je te dis que des choux, tu fais pas une louche pour faire une passe décisive parce que la balle a louché. Elle avait des lunettes. Tchin, chin C'est tombé sur le pied de Mbappé qui la reprend en volée. Tu sais, les vieilles volées mal faites de FIFA 2000 qui dit qu'un joueur ne peut pas frapper comme ça. Mbappé l'a fait, frère. Et c'était joli. Oh, c'était joli. 1-0, mais quelle arrogance, quelle quelle manipulation, mais la manipulation des ombres, chica mais nous avons manipulé le ballon comme si nous étions propriétaires de l'UFR, comme il y avait l'autre là, le président de la Juventus qui veut faire la super League. mais frère, là on l'a bloqué sur sa chaise, frère, il s'est brossé la moustache avec l'ombre du ballon de la louche de Neymar, même lui il a bandé. Devant un Nasser qui aime pas ça. Et il a eu. Voilà ce qui s'est passé. Oh, 1-0, et puis on continue. Enfin, et puis à un moment donné, la Juve se rappelle que c'est un grand club d'orable et ils commence à nous faire peut-être pas chier. Mais. Moi, je, me, je, je, je fais pas peur. Dans le milieu de terrain, il y avait paris -les. Je me suis dit, oh, paris -les. C'est scroopi, je vois comme ce connard, Il commence à garder le ballon avec Rabiot. Ça commence à jouer un peu et tout. Il commence à nous emmerder pendant au moins 5 minutes. Jusqu'à un moment donné, il faut un centre là. et Il faut une poisse une de Donnarumma pour ne pas prendre le but. Et là, je me dis, ah, ok, ça va jouer au foot. Allez, nique ta mère. Oh là, on met derrière un but. Et Mbappé qui a décidé d'être. De, de, de faire le multiclonage et partout sur le terrain quand il met le premier but il est à gauche quand il veut mettre un deuxième but il est à droite il commence à faire des une deux avec Verraté. Hakimi le suit ils arrivent au niveau de la surface Verraté remet à Hakimi à l'entrée de la surface Hakimi la remet à Mbappé et il met le frappe devant tout le pied monté. le pied c'est l'île de France de Thura c'est à dire que Thura c'est la capitale du pied monté. Si t'as joué à PES 2, si t'as joué à Pro Evolution Soccer 2, si t'as joué à International Pro Evolution Soccer 2, tu connais le Piémonté. c'était la Fosse Juventus, mais à la base c'est une région, île de -à -dire Il c'est-à-dire qu'il y avait tous les habitants du Piémonté sur Mbappé, il a dit, n'en ai rien à foutre de vos pattes à la carbone à la frappe, il a est le ballon comme s'il était Lilian tu en 98, petit filet, mais d'où viens-tu que je tu en ce fait du... oh. 2-0. Et puis après, la juge vient de temps en temps. Et puis Messi. Messi, quand il jouait avec Neymar, parce que je même pas parlé de Messi, frère. Messi, il était dans un récit. Lui, il était à l'Opéra, lui. Lui, il était à l'Opéra Garnier. Il était là, allez. Allez, allez il faisait la valse. Un petit peu de rumba, par-ci par-là, avec les mains des talons. Oh, c'était beau. Et la juve, ils étaient quand même un peu chiants, mais c'était beau. Et deuxième mi-temps, on arrive et tout. Ils font des changements. Ils mettent euh, un joueur en milieu de qui est chiant, qui s'appelle McKinney, Mc, euh, McDonald, euh, Big Mac. Big Mac là, qui. Et puis ça change tout. il passe à 4 derrière, ils sont chiants. Son chiant, mais on s'en fout parce qu'on a Messi, frère, à un moment, côté droit. Je sais pas si c'est Bounouchi, si c'est Rabiot, si c'est ton frère, si c'est le maire du terrain qui est sur son dos. Je tiens à te rappeler que Messi fait 1 mètre 2 Il ne peut pas faire l'hyper Space Mountain. Il ne peut pas faire la nouvelle attraction de Spider-Man à Walt Disney studio Il est tout petit. Mes frères, avec la prépa qu'il a fait, l'acceptation de son mariage afghan avec le Paris Saint-Germain, il est guédé le mec Il mange des macros tous les jours aux Champs-Élysées, Il est dur. Le mec, il est. Moi je me suis dit, mais il va tomber. Il tombe pas. Il envoie une en profondeur. 180 km heure sur la 86. Irré tapable, Il y a les marques à gauche. Et lui, avec son front, le problème de Mbappé, c'est qu'il a un grand front. Ça fait un casque quand il prend la moto. Quand il prend le City Scoot à Paris, Mbappé ne met pas de casque parce qu'il a un front. Donc, c'est-à-dire que des fois, sa vision, quand il met le front comme ça vers le sol, il ne voit plus ce qui se passe ici, ni sur le côté. Il y a, a Neymar qui arrive, côté gauche, il ne lui met pas, il met une caca. Et là, je me dis... Il mmh. fallait peut-être la mettre, celle-là. Je sais pas pourquoi, même si c'est. Tu vois, on est à la 60ème, je n'aime je, je, je pas trop ça. Je, je sais qu'on a Vitinia qu'on a tout ça. Je, oh Hugues, les étoiles, je te fais bisous. Je, je, je, et puis ça loupe pas, corner. Et Donnarumma, Romain, frère. Je sais pas s'il si a senti l'odeur de la pizza sur, sur le maillot des, des, des, des, des Turinois. et Ça lui a rappelé la bonne époque. mais Il me fait une sortie de base. C'est-à-dire, si, si tu si n'as pas vu le match, si tu n'as pas vu le match, frère, regarde le regard de John dans de Romain quand il y a le corner, il fait une sortie, frère. Je pense qu'il a vu un, un pizza pinot pas loin. C'est ça que je pense. Il me fait une sortie de merde. Je sais pas s'il si pensait qu'on allait le fouiller parce qu'il vendait du shit à la maison. Il lève les bras comme ça, comme un con. McKiddie, Big Mac, il arrive, il met sa tête. Kipembe, Duno Mendes battu. Deux, 1 Et là, c'est le combat de boxe. Là, c'est parti. Là, Là la juve, ils ont dit on est un grand d'Europe, on va vous faire chier. Mais pendant qu'ils nous font chier, nous aussi, on les fait chier, frérot. Et là, ça joue. On a même encore des occasions nettes. On doit mettre, à un moment donné, la balle dans la surface. à suite à un centre de Nuno Mendes sur le pied de Neymar. Une frappe inarrêtable. Perrine l'arrête. Mbappé, seule fois au gardien, il rate. Donc, on aurait pu plier le match 3-1. Mais on termine à 2-1, fin du match. Première Ligue des Champions. On confirme notre statut. Qu'on est bon et tout ça. Qu'on est capable de boxer, faire le doron. Vitinha, super. Très belle entrée de Danilo. Carlos Soler, il est arrivé, il provoque un coup franc. Non, il y a un gros... Et puis Ramos, depuis qu'il qu a changé son, son mollet, là, qu'il est parti à la boucherie. Boucherie là de je ne sais pas quel quartier, dans le 11 e Ça marche bien. Ça marche bien. Donc voilà, on a débriefé un peu le match. Donc venons, on parle un petit peu. Qu'est-ce que vous avez pensé du match Qu'est-ce que vous avez pensé d'Mbappé quand il l'aimait pas Neymar Putain, tu m'as énervé avec ton front. Mais sinon, non, dans l'ensemble, c'était. C'était un bon match. Allez, venez, on parle rapidement. Surtout ceux qui ont dit qu'on allait perdre. Il y en a un là, je ne me souviens plus de son nom. D'ailleurs, je vais le bloquer. J'espère qu'il n'a pas intervenu dans ce, dans ce.. Dans ce.. Dans ce.. Dans ce live. Parce que toi, toi. Toi, tu dois retourner chez ton front. Il y a Yvan Ben. T'as pensé quoi de Messi Il n'a pas été euh, décisif euh, sur dans, dans, dans les deux buts. Il, il a touché du ballon, mais il a été bon, frérot. Oh, merci Isaac, et les étoiles. Toi, tu vas vivre très longtemps. Mais il a été bon. Il est sorti sous les ovations parce que c'est un facteur plus. Sans être décisif, il est décisif. Là, le, le Messi, là. Oh, ça fait du bien. Personnel, souverain, qu'est-ce que tu penses de la forme de Neymar Oh, c'est fort. Là, Neymar, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. S'ils ont mangé du, du Red Bull en, en purée. C'est quand même, si Neymar est comme ça, il est injouable. Il va vite, il lâche vite le ballon, il temporise, il fait les efforts. Des fois, il a fait des courses pour essayer de gêner le porteur du ballon de adverse. C'est super, c'est ça qu'on veut, les gars. Lionel Landou, qu'est-ce que tu as pensé de Paredes Je suis très content qu'il soit parti. Voilà ce que j'ai pensé de lui. Très, très content. Amadou So, Donnarumma doit aller sur le banc quelque temps. Je te jure. Je te jure, frérot. La sortie qui... T'as pas le droit. Tu remets la jupe sur le, le, les bons rails. Toi-même. Tout seul. Tu m'énerves. On va me filer de l'hôtel. Le... Euh, Florent HD, Nuno Mendes, c'est quand même du solide. C'est très fort, Nuno Mendes. Pour moi, Nuno Mendes, c'est plus fort qu'Akili. Même si Akili est très bon et qui fait la passe D pour Mbappé, Nuno Mendes... Parce on est bon avec les deux là. On est pour mais Nuno Mendes avec sa coupe de Georges Boyan en 1994. Quelqu'un qui s'en fout des préjugés des gens. Parce que pour faire cette coupe, il faut l'assumer. Non, c'est un très bon gars. Alors, Franklin Maxwell, toi, toi tu mérites d'avoir une diarrhée aiguë, frérot, parce qu'il n'a pas été nul à chier. Il n'a pas été décisif, mais été, il a été bon, correct, ce qu'on veut. Il est bon, simple. Il est bon, laisse-le. Quand c'est un connard, quand c'est un connard, il faut le dire. Mais quand il est bon, Lyon aussi. Il n'a pas été transcendant, ça n'a pas été un génie. Mais je te jure, juste par rapport à cette passe qu'il fait à mbappé, comment il a courbé son dos comme, comme, comme, comme Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. La version de... Plamondon, hein, pas la version de Disney. Parce que, tu as vu comment il s'appelle l'autre là, hein, l'interprète de, de, de, de, de, de... Ouais, Garou, c'est ça. Garou avait le, hein, le... Non, non, non. Juste pour ça, c'est super. C'est super. Euh... Edine Charles, Galtier, validé. Validé. Validé. Alors, Laurent Verlaine, Danilo, comment il fait pour jouer avec la concurrence qu'il y a Je comprends pas. bah Tu comprends rien au foot, frérot. Parce que Danilo, s'il si apporte, frérot, il est rentré à la place de Vitinha, tu vois on a un effectif où faire de la rotation et avoir un joueur comme Danilo, c'est très bon. Et il a été bon. Tu veux quoi Tu veux le jeter dehors Hein Non, il est bon. Et quand t'es bon, ben on donne ta chance et et, et Christophe l'a fait et il lui rend bien. Donc arrête de dire n'importe quoi alors. Et Oumar Marsal Paris est nul. Un chalou. Oh, le chalou. Toi, toi, toi tu vas perdre des kilos là. T'as bu de l'eau ce matin Bois parce que tu vas perdre des kilos. Le jaloux. Abel Henderson, énorme match de Verratti, comme à son habitude. Moi, ce que je kiffe, c'est quand il récupère les ballons en tacle. Qu'est-ce que c'est bon, frère, quand il fait ça. Oh là là, une sauce béchamel, bien... Oh là là, le gars est bon. Pierrot Bordelais, Bappé, bon, mais il énerve quand même. Ah oui, il énerve quand il fait pas la passe pour marres, pour le, pour le 3-1. Il énerve, mais c'est un buteur, il pense au hat c'est normal. Il, tu vois, il est dans la... Même si ça nous énerve, mais... Ouah il met deux top buts frérot. Il est pardonné. Lionel Landou. Kipembe, tu l'as insulté contre Nantes. Dur sur l'homme. Ah mais là, tant mieux. Il a fait un super match. Je le dis. Je le dis. Là, Valovic, va, va, il l'a mis dans sa poche. Je le dis quand il m'énerve. Mais je le dis quand il est bon. Kipembe, tu as été bon, papa. Je le dis. Voilà. Euh... Voilà, on a parlé un peu, hein. on va dormir. Franchement. Regarde, moi c'est jaloux. Nul Danilo. J'espère qu'il va voir avoir la diarilou aussi. Brice Maé, que penses-tu de la deuxième mi-temps mitigée Mais c'est ça, le football, c'est ça que j'ai dit. T'étais pas là en début débris, frère. Le football, c'est des temps forts et des temps faibles. Tu ne peux pas être tout le temps sur les temps forts. Tu auras des moments où si t'as une équipe qui sait jouer au football, qui est capable de se remettre en question, qui va te faire souffrir. La juve va réussir à nous faire souffrir, mais on a répondu. Ils ont pas eu d'occasion nette, à part le centre-là où Donnarumma fait un, un exploit. Et la faute de Donnarumma, tu vois, le ying et le yang, ces mecs-là. Je sais pas s'il a pas des origines asiatiques, un connard. Et le, et le but qu'ils mettent. Sinon il y a air frère. À un moment donné, vite fait le catholique, le catholique qui fait des, de la rumba là dans la surface, vite fait, mais sinon ils ont rien. Ils ont eu des frappes cadrées, mais rien de ouf. Donc non, le football, c'est ça, c'est pas une mitigée. C'est la juve a changé de système. Ça a été un peu le truc, mais on peut les tuer, je sais pas combien de fois. Hein. On peut les tuer, je sais pas combien de fois. Au moins deux fois net. Voilà. Allez. Moi. Je suis à Strasbourg. J'ai tout niqué sur la scène. Et là, je vais aller bien dormir. On se fait la bise et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.